Alors, au XVe et au XVIe siècle, l'estampe le, repose sur deux grandes familles, la gravure sur cuivre en creux, qu'on appelle aussi la taille douce, ou la gravure sur bois en relief, qu'on appelle aussi la xylographie. Donc dans le cadre de la gravure sur bois en relief, le graveur travaille à l'aide d'une gouge ou également d'un canif et il va venir épargner les contours du motif qui sera ensuite destiné à être ancré. Donc dans le cadre d'une gravure sur bois, d'une xylographie, le motif est en relief, et épargné et ce qui est en creux ce seront les blancs après l'impression sur la feuille. La gravure en creux, aussi appelée taille douce, s'exécute à partir d'une plaque de métal et au XVe et au XVIe siècle d'une plaque de cuivre. Donc là, le graveur va travailler avec un outil bien particulier qui est le burin et il va venir travailler sa plaque et réaliser les tailles aux endroits du, du motif. C'est une technique qui permet une grande euh, finesse d'exécution, qui euh, permet des rendus esthétiques très différents de la technique de la gravure sur bois, et c'est une technique qui est aussi très proche du monde des orfèvres et le burin, d'ailleurs l'outil avec lequel le graveur sur cuivre travaille, euh, est l'outil de l'orfèvre avant d'être celui euh, du buriniste. Alors au XVe siècle et au début du 16e siècle, il y a une troisième technique qui est un peu hybride entre la gravure sur cuivre en taille douce et la gravure sur bois en relief. C'est la technique de la gravure en relief mais sur cuivre qui est aussi appelée la technique du, du criblé. On travaille la plaque de la même façon que la planche de bois, c'est-à-dire en relief, on épargne les traits qui constituent le motif, mais euh, le graveur travaille sur une plaque de métal, euh, probablement de cuivre. La technique de la gravure sur cuivre en relief, également appelée criblé, est une technique plus confidentielle. Elle sera principalement employée vers 1440, autour de 1440 dans la vallée du Rhin. Et également, elle connaîtra un grand succès autour de 1500 à Paris, où elle sera largement employée par les imprimeurs libraires qui se spécialisent dans la production de livres d'heures, livres d'heures abondamment illustrés et abondamment illustrés, entre autres, de gravures sur cuivre en relief. Cette technique particulière de la gravure sur cuivre en relief, également appelée criblée, ne connaît pas de réelle postérité. Et au-delà de cette période, autour de 1490-1520, où elle connaît un très très grand succès et abondamment employée par les imprimeurs libraires parisiens, elle sera quelque peu abandonnée. Et ensuite, au XVIe, au XVIIe siècle, la technique favorite pour l'illustration du livre imprimé, c'est la gravure sur bois en relief.